Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on démarre une playlist, il y a longtemps que j'en ai plus fait, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc ça va être quelque chose d'assez long parce qu'on va ici adapter, euh, faire un clone du jeu agar.io pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous faire une petite démo tout de suite, d'ailleurs c'est parti. Ici si je suis sur le site, c'est un jeu en ligne. Donc ici je vais jouer euh, comme un invité. Et on peut voir que j'ai ici euh, une petite boule hein, qui se déplace, qui doit manger euh, des pastilles. Et au plus elle mange de pastilles, au plus elle grossit. Donc le but ici, euh, on peut manger les adversaires alors là évidemment c'est du multi-joueur. Euh, on peut manger les adversaires euh, qui sont plus petits que nous donc l'idée c'est de grossir mais à euh, l'inconvénient c'est que au plus on grossit au plus on devient lent donc vous voyez lui là bas je vais essayer de l'attraper mais je ne peux pas parce que il est plus grand par contre là voilà et alors l'idée ensuite vous pouvez donner par exemple ici je donne euh, à manger on va dire ou à l'adversaire en appuyant sur la touche W et euh, moi ça me permet d'être plus petit en fait et, euh, et ben d'être euh, un peu plus rapide du coup, donc évidemment il faut éviter de se faire manger, donc, on peut voir que c'est des adversaires, donc si, si je fais W vous voyez que je perds de, de, la, de la de la grosseur, donc je vais plus vite et aussi l'autre chose, donc là je vais essayer de le manger voilà, vous pouvez voir que là je me suis fait manger et l'autre chose aussi, alors on va faire un continu, voilà, on va refaire une partie, l'idée aussi c'est de grossir et vous avez la possibilité en appuyant sur espace de vous splitter en deux, donc ça il faudra qu'on l'adapte, ça va pas être forcément facile mais on va y arriver euh, alors je vais essayer de grossir assez pour vous faire une démo, parce que là vous pouvez voir qu'il y en a des énormes, voilà hop, hop Hop, Alors, grossi, grossi, grossi, grossi. Et l'idée, c'est qu'on peut se splitter en deux quand on est d'une taille assez grosse pour justement échapper à quelqu'un. Donc, j'espère que là, j'en ai assez. Bon, je vais essayer. Voilà, on peut voir que je me suis splitté en deux. Je dirige mes deux players. Euh, et ici, ils vont finir par se, se rejoindre et redevenir. Enfin, je récupère ma taille. Mais la barre d'espace, ça permet en fait euh, de se sauver. Alors là, Oups, choup, choup, chou, voilà. Et donc, on peut voir que là, je suis au bord de l'écran. Je suis sur un quadrillage. Donc, on va adapter tout ça. Alors, normalement, je devrais me remettre me recoller si j'arrivais eh, je vais me faire avoir je pense donc là hop voilà je, me, je fais w encore pour lâcher un peu de l'est on va dire au niveau de la grosseur bon voilà en tout cas vous avez compris ici si le, le voilà je suis revenu en en une seule et unique, euh, un seul et unique cercle. Donc l'idée du jeu, c'est justement bah, de faire ça. Donc comme on peut le voir, c'est assez sympa euh, et voir comment on peut faire ça avec Unity. Et il y a encore ces petites boules ici. Si vous restez dedans, vous perdez. Euh, je pense que vous faites manger. Il faut les éviter, je pense. Si je reste dedans, alors apparemment pas tant que ça. Si on peut voir que je deviens de plus en plus petit, euh, en tout cas sur le, la première, non, ça ne change rien. Je pensais que ça changeait quelque chose. Et là, je me fais manger par des adversaires. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors ce jeu ici, on va le, le développer dans un premier temps. Euh, bah on va faire, on va s'occuper du player et tout ça. On va voir comment on peut faire. On va le faire de deux façons. Alors je pense le faire en multiplayer, donc ça va être une série assez longue. Mais on va démarrer évidemment par la, la scène offline qui va nous permettre bah, de gérer le, le joueur, les pièges, les, les pastilles... À, à mettre sur le, la grille etc etc et ensuite eh ben, si la, la, la série plaît on l'adaptera je pense avec une pour faire un, un petit multiplayer euh, avec un serveur local par exemple on aurait pu prendre photon mais j'ai déjà fait une série sur photon une je l'ai pas trop développé donc je pensais faire quelque chose sur une alors évidemment là je vais faire une série qui va pas être adaptée à ceux qui débutent débutent mais euh, je vais pas trop m'attarder sur euh, ce qu'on va utiliser je vais l'expliquer très vite fait euh, vous inquiétez pas je vais expliquer les choses mais je vais pas repartir à zéro donc euh, vous êtes censé déjà avoir de bonnes bases donc voilà euh, moi je bah on y va tout de suite on démarre dans cette première partie avec la création du player et ses déplacements. Allez, c'est parti Alors, la première chose à faire, c'est de poser la grille. Vous pouvez voir que si j'ai un projet 2D, donc tout à fait euh, classique, hein, avec, euh, on peut voir, une main caméra uniquement. Et ici, j'ai importé un sprite que j'ai rangé dans un dossier sprite, hein, très logique, qui est ici une grille. Donc, je vais la glisser sur l'écran, comme on peut le voir. Et euh, la première chose, c'est que je vais pouvoir la dimensionner. Donc, j'utilise mon outil de redimensionnement. Je vais l'agrandir un maximum. Voilà, comme ça, on va dire, ça me semble assez correct. Euh, et je vais la centrer en reculant à peu près au centre ici, voilà ce qui me permettra, vous avez compris, d'avoir la grille derrière. Alors, vous pouvez voir qu'on a un fond bleu. Ça, c'est tout simplement dû à ma main caméra. Donc, je vais ici passer en solid color et je vais choisir un fond blanc pour avoir ma grille. Donc, ça, c'est déjà fait. Alors, euh, la deuxième chose, c'est qu'on va utiliser ici un pion, donc un cercle. Alors, on pourrait le faire avec Unity, euh, mais ce que je vous propose de faire, c'est de créer très rapidement un petit effet. Alors, vous avez pu voir que euh, l'effet euh, sur le jeu à Garillo, il y a un petit effet euh, où le, le rond du cercle, en fait, euh, varie. Euh, donc ça, on va pas le reproduire. Encore une fois, on fait un clone, mais on ne va pas aller faire exactement le même jeu. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympa au niveau du, du cercle, du pion, on va dire. Euh, et on va... Euh, utiliser pour ça le site Piskel euh, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo pour ceux qui ne connaissent pas donc je vous montre tout de suite et on va créer ce, ce rapidement ici ce petit sprite ensemble alors, je suis ici sur le site de Piskel, donc www.piskelapp.com. Vous pouvez créer un compte et ici, ça vous permet de créer des sprites en ligne. Donc, c'est assez euh, sympa et assez facile d'utilisation. Donc, je fais « Create spray, Sprite » sprite, et on va bah, faire notre pion. Donc ici, euh, bah, je vais choisir une couleur pour mon pion. Je vais le prendre en vert, voilà. Je vais ici euh, prendre l'outil de cercle et je vais créer un cercle. Voilà, à peu près... Il est pas mal. Je prends la petite main pour déplacer ici mon cercle, essayer de positionner correctement au milieu de l'écran. Bon, il n'a pas une bonne bonne taille, mais c'est pas très grave. Euh, et ici, on va prendre le pot de peinture, on remplit le cercle. Donc, vous avez pu voir, va... l'idée, c'est de faire une petite animation au niveau du cercle autour. Donc, ce que je vais faire, je vais ici euh, changer ma couleur. Je vais prendre l'outil crayon, je vais changer ma couleur, je vais prendre un vert un peu plus foncé. Voilà. Et je vais dessiner ici autour du cercle. Bah, petite petit guiseré, comme vous pouvez le voir donc ça ça va être ma première image je vais euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas piskel aller au niveau euh, de mon tuto j'ai créé un tuto complet là dessus dans les playlists vous tapez piskel au niveau de la chaîne vous allez retrouver le tuto, c'est pas très compliqué à utiliser et ça peut vous rendre service parfois comme vous pouvez le voir ici. Voilà, hop hop hop. Donc j'ai ici, on va dire mon premier euh, mon contour de cercle. Donc j'ai ici mon premier sprite. Vous pouvez voir que si j'ai 12 frames par seconde, j'en ai qu'un, donc ça joue toujours en boucle le même. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer ici, je vais dupliquer ce sprite. Donc j'ai ce deuxième sprite et ici ce que je vais faire, je vais reprendre encore une autre couleur, un petit peu plus foncée. Voilà, et je vais refaire une ligne. Alors là, c'est pas assez foncé. C'est RLZ. On va prendre quelque chose quand même qui tranche. Voilà. Et donc ici, alors c'est un peu trop, je dirais. Donc, on va prendre un peu plus clair. Évidemment, hop, qu'est-ce que ça donne Allez, on va dire que ça, ça va. Donc, je vais ici faire un deuxième tour au niveau de mon cercle. Voilà. Alors, j'ai fait ça le plus rapidement possible. Vous pouvez voir que je suis pas très propre d'ailleurs. Mais c'est pas très grave. Voilà. Hop, hop, hop. Et on fait un deuxième tour. Alors une fois que ce deuxième tour est terminé, ce qu'on peut voir ici à droite, c'est que j'ai ici, ça allume un 12 frames par seconde, donc c'est beaucoup de trop, moi je le ferai à moins. Et on va mettre par exemple ici 4 frames. Donc ce que je vais faire, je vais redupliquer ici ce sprite. Vous pouvez voir qu'il se joue en boucle en fait. L'idée sera d'extraire des PNG ensuite pour en faire une animation avec Unity. Donc je vais euh, ici reprendre une autre couleur. Et je vais peut-être même reprendre la même, donc je vais prendre mon outil de pipette euh, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, est, ben dis donc voilà. Je vais prendre ici la première couleur, voilà, et je vais refaire un contour ici à l'intérieur de cette même couleur. Donc on peut écraser un petit peu si on a mal fait, hein, comme moi, voilà. Et l'idée sera ensuite de faire varier en fait l'affichage des sprites pour tout simplement avoir une animation donc là encore une fois je le fais très rapidement et vous, vous doutez bien que vous pourriez même arriver à la même animation qu'on a dans le jeu mais il faudrait être un petit peu plus euh, pointu sur le sprite. Donc, on peut voir ici qu'on a ça. Évidemment, il faudra faire un retour. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer celui-ci et je vais le descendre en dessous. En fait, pour que vous voyez ici, si je regarde, ah bah, ça me fait une belle animation ici avec le, le sprite qui bouge. Donc, ça, euh, voilà. Et ensuite, on va faire un export ici. Donc, on recherche l'export. On prend ici euh, bah, PSG. Donc, on a du 64, 64. alors ça aurait peut-être été mieux de le mettre... Un peu plus une résolution un peu plus grosse parce que là c'est vrai que c'est pas terrible donc je vais prendre ici si je fais 128 par 128 voilà j'ai 256 voilà ça c'est ça sera un peu mieux donc je vais faire ici download et ici comme vous pouvez le voir je vais aller le placer dans mon projet donc c'est grisé ici c'est flouté pour vous mais je vais le mettre dans mon dossier en fait euh, de travail Unity, donc si je le retrouve, il est bien sur le bureau, euh, voilà, et ici je vais aller dans le dossier Asset, euh, et je vais le mettre dans mes sprites, et je vais l'appeler ici Player, et je vais récupérer une planche de PNG, j'enregistre, c'est fait, on peut voir que c'est parti, je retourne au niveau d'Unity, et on peut voir que j'ai bien ici mes sprites, voilà, donc je vais sélectionner mes sprites, et ici, évidemment, dans l'éditeur à droite, dans l'inspecteur, je vais euh, choisir le Sprite Mode. Je vais le changer en multiple parce qu'évidemment, j'en ai quatre. Et le but, maintenant, c'est de les isoler. Donc, je prends le Sprite Editor. Alors, on me demande ici euh, d'appliquer ici euh, le changement. Donc, j'applique. Ici, je vais aller directement dans Slice et je vais le faire en automatique. Je ne vais pas m'embêter. On peut voir. Alors, c'est difficile à voir à l'écran, mais que ça a bien été découpé. Je vais faire un Apply. Je retourne au niveau d'Unity et là, on peut voir que maintenant, j'ai bien 4 sprites ici. Et je vais pouvoir jouer. Si je joue avec mes flèches, regardez en bas à droite, ça va me permettre de l'animer. Alors, j'espère que la résolution est assez bonne. Donc, on va prendre ici ce sprite, le premier, et on va le mettre au centre. Ouais, c'est pas mal en termes de taille. Donc ici, on va le renommer « Player ». Voilà. Et maintenant, on va tout de suite ouvrir l'outil d'animation. Donc, si c'est pas, si vous ne l'avez pas, « Windows Animation ». Il est ici et je vais créer euh, un sprite donc je vais euh, volontairement la déplacer ici à côté de mon onglet game pour pouvoir voir ce qui se passe à l'écran euh, donc je vais l'appeler bah, je vais la laisser dans, dans le même dossier et je vais l'appeler player anime voilà il n'y en aura qu'une de toute façon donc ce que je vais faire je vais sélectionner ici mes quatre sprites je vais les glisser tout simplement ici et là, je vais pouvoir voir ce que ça donne à l'écran. On peut voir que ça va beaucoup trop vite, tout simplement parce que le sample ici est à 60. Donc, je vais le passer ici, par exemple, à 10 pour arriver à 10 frames, comme on avait un peu dans le jeu. Alors, faites pas comme moi, 10 et Tab, sinon ça ne prend pas en validation. Là, on peut voir que c'est déjà nettement mieux. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau du jeu si je vais dans l'onglet Game Voilà ce que ça donne. Bon après, c'est vrai que mon sprite n'est pas forcément le plus joli de la terre, euh, mais euh, vous pouvez affiner ça. Et d'ailleurs, si quelqu'un en a fait un plus sympa qui me l'envoie, euh, je le mettrai à disposition euh, au niveau euh, du jeu. D'ailleurs, tous les fichiers comme la grille ici seront à disposition dans l'article du site www.upln.fr. Vous y allez et vous aurez euh, la possibilité, la possibilité pardon, de télécharger les scripts et surtout euh, les sprites et les ressources ici. Euh, S'il y a des sons par l'avenir et tout ça sera disponible donc voilà comment on peut créer ici assez rapidement vous avez bien vu, alors ça changera peut-être hein, euh, dans la prochaine épisode, j'aurai peut-être un nouveau sprite encore une fois, euh, si quelqu'un en a un euh, qui me le donne, euh, vous avez bien vu qu'avec euh, Piscale ou autre vous pouvez faire des choses assez faciles c'est pas le plus compliqué des modèles à faire et vous savez que je suis pas très doué euh, en modélisation ni en création de sprite, donc n'hésitez pas à me les envoyer euh, et je l'utiliserai à ce moment là donc maintenant, ce qui va nous intéresser, euh, c'est surtout de savoir comment on peut déplacer euh, ce player. Donc ce que je vais faire ici, si je vais créer un deuxième euh, folder, un deuxième dossier, et je vais l'appeler script pour arranger mes scripts dedans correctement, parce que c'est un projet qui risque d'être volumineux par la suite, malgré qu'on peut voir que le jeu, le gameplay est assez simple, ça va quand même pas être forcément évident. Donc je vais créer ici un script C-Sharp, et je vais l'appeler euh, contrôleur, et évidemment ça va être le contrôleur du player, et pour ce faire on va tout de suite le mettre au niveau du player. Alors, vous avez pu voir qu'on pourrait le déplacer tout simplement ici euh, avec les flèches, mais euh, dans le jeu, sur le web, c'est avec la souris. Donc, on va reprendre exactement le même principe. Donc, on va éditer notre script et on va voir comment on peut opérer pour tout ça. Donc, j'édite mon script. Voilà. Donc, on va se servir pour le moment que de l'update. Donc, on va supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Euh, on va avoir besoin évidemment d'une variable pour le déplacement donc on va la passer en public parce qu'à mon avis euh, comme on va devoir jouer euh, sur le, la vitesse de déplacement ensuite on va créer une variable speed euh, qu'on va initialiser à 4 flottes euh, ici dans un premier temps mais on reviendra dessus ensuite, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien, et on va avoir besoin donc de déplacer la position de notre player, donc ce script va évidemment être sur le player donc on va faire transform.position pardon, égal, et là on va utiliser quelque chose qui s'appelle vector2.moveToward. Alors, à quoi ça sert On va aller au niveau de la documentation de Unity et en fait pour vous expliquer ça va vous permettre en fait de ici on, on nous traduit ça move a point current to target donc déplacer en fait euh, suivant une cible donc c'est ce qu'on va utiliser et on vous explique en dessous que ça fonctionne un petit peu comme le vecteur 2.ler pour ceux qui connaissent donc trois arguments la première bah, la position la cible et ici euh, la flotte distance mas mas max pardon, delta en fait, qui va être notre vitesse tout simplement ici. Donc, euh, on va avoir besoin de ça. Donc, on va tout de suite aller coder ça et on aura besoin d'autre chose. Je vais revenir dessus. Donc, ici, premier argument, j'ouvre. Alors, ce que je vais faire, je vais descendre pour qu'on voit mieux. Euh, et donc, ça va être bah, euh, ma position, en fait. Je vais à chaque fois faire comme dans un lerp. Je vais prendre ma position actuelle pour la déplacer vers une cible. Donc, ça, c'est le premier argument. Ensuite, euh, on aura besoin euh, de la Target. Donc la target, c'est là où ça va un peu se compliquer. C'est qu'on aura besoin d'autre chose. C'est-à-dire que je dois en fait au niveau de mon écran ici euh, déplacer vers ma souris. Pour ça, je vais devoir changer les coordonnées de ma souris qu'on peut récupérer en Input Mouse Position, mais en fonction de l'écran. Donc on va devoir euh, utiliser caméra euh, Screen to World. Alors, ce que vous avez pu voir... Alors, on va le faire euh, screen to world, donc ici on va retourner au niveau de la doc d'officiel, je vais vous le montrer quand même ici, donc évidemment ça demande ici un argument, tout simplement euh, en vecteur 3 position ou un vecteur 2 peu importe, euh, et ici ça trans, transform position from the screen space into world space, donc c'est exactement ce que je veux, c'est que la position que je sélectionne à l'écran, donc screen space euh, soit euh, t -t transcodée on va dire, euh, transcrite par rapport euh, à la position dans le monde, dans le monde 2D ici parce qu'on est sur un monde 2D, donc on va y aller tout de suite et on va donc mettre cette, on va utiliser ça mais pour ça on va avoir besoin d'utiliser la caméra alors comme vous avez pu le voir dans un garillo, euh, le personnage reste toujours au centre donc qu'est-ce qu'on va faire on va retourner au niveau d'Unity et notre main caméra ici on va la la mettre ici au niveau du player on va la faire enfant du player comme ça si je mets ici en route le jeu que je sélectionne le player si je dépasse le player on peut voir que lui il reste bien au centre de l'écran parce que la caméra en fait se déplace avec elle est parentée. donc c'est exactement ce que je veux c'est qu'ici je veux pouvoir déplacer mon player à peu près n'importe où euh, et que la caméra suive. c'est à dire qu'il restera au centre de l'écran donc ça pas besoin de script pour ça on peut tout ça simplement le faire enfant. Mais on va devoir aller chercher cette caméra et comme elle va être ici enfant de player, on va simplement au niveau du code utiliser alors pardon, je retourne au niveau du code, je vais y arriver euh, ici on va devoir utiliser donc l'enfant euh, et le composant caméra qui est dans l'enfant main caméra Donc on va faire get component in children et là on va aller chercher euh, caméra voilà euh, et là maintenant on va faire un screen to Uh, screen to world point voilà en argument qu'est-ce qu'on passe bah, tout simplement ça demande un vecteur 3 position là on va même pas s'embêter on va prendre l'input.mouse position qui va renvoyer en fait les coordonnées x y euh, de euh, de mon pointeur de souris tout simplement sur l'écran et le dernier argument on avait vu que c'était ici euh, la flotte max distante on va passer tout simplement notre vitesse mais on va la multiplier par time delta time pour uniformiser tout ça en fonction de la plateforme voilà donc je mets mon petit point virgule et voilà j'ai ici euh, alors c'est pas très joli à voir voilà on va faire comme ça ce sera un peu plus propre alors j'espère que vous allez voir mais voilà à quoi ça ressemble tout simplement cette ligne de code donc on enregistre et on va aller tester ça dans unity alors on ouvre unity Hop et on va évidemment glisser le script qu'on vient de créer sur le player directement et là on fait play et qu'est-ce qui se passe J'ai bien mon player. Si je reste ici, euh, alors c'est un peu rapide, mais qui se déplace bien en fonction ici de ma souris. Donc on va devoir modifier ici la vitesse de déplacement. Alors je l'ai mis deux fois. Voilà, pardon. On va l'enlever une fois suffisant. Voilà, ça va moins vite du coup. Et on peut voir qu'ici, euh, bah, j'ai bien euh, mon player euh, qui se déplace en fonction euh, de ma souris. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est réglée. Ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, euh, avant de continuer, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on va pouvoir mettre le nom du player. Donc, ce qu'on va faire, on va recréer ici un UI texte donc, et on va glisser de nouveau en du player on va euh, ici sur cette 8 texte mettre le nombre pour le moment je vais écrire UPLN comme on avait fait dans le jeu, le jeu, et on va centrer ce texte, voilà on va pouvoir le laisser en noir, en blanc la couleur qu'on veut, alors là on va le laisser en noir dans un premier temps, mais l'idée maintenant c'est que le canvas ici, euh, bah, il est sur mon écran on peut voir ici que mon texte il est euh, d'ailleurs en bas ici, ça n'a pas tellement d'importance mais on peut le voir maintenant sur l'écran parce que euh, si je fais comme ça en fait mon texte ne se déplacera jamais parce qu'il va suivre en fait, il va rester au niveau du, du canvas donc on pourrait euh, tout simplement on pourrait le laisser au centre étant donné que, que ça ne bougera pas, ceci dit après on risque d'avoir des problèmes si on split notre, notre bol, donc ce qu'on va faire on va modifier le canvas et au lieu de le mettre en screen space, on va le mettre dans le world space comme ça, ça va dépendre du monde, on va le redimensionner pour le rendre plus petit voilà, et là on va le déplacer chut sur l'écran, alors ça c'est pas forcément évident à faire comme vous pouvez voir, on va devoir zoomer et euh, bien positionner ça, alors ce qu'on va faire aussi c'est au niveau du texte, on, bon il est déjà centré c'est parfait donc maintenant on a pu euh, alors il est pas centré sur le, le canvas mais peu importe c'est pas gênant, on va positionner le canvas de manière à ce que notre texte soit plus ou moins au centre, alors on va quand même faire ça proprement, on va ici cliquer sur l'entrage appuyer sur alt et le centrer au milieu du canvas, voilà, comme ça on déplace le canvas c'est quand même un peu plus propre alors là, j'ai déplacé le texte, le canvas, je sélectionne et lui, je déplace. Maintenant voilà. Et on va le positionner ici. Et on va encore réduire sa taille tout simplement pour le voir correctement ici. Voilà. Et on va le positionner ici. Comme ça, on a bien un canvas qui dépend de notre, notre player. Donc voilà, maintenant, si je fais « Play », j'ai bien ça qui fonctionne, on va dimensionner comme vous le voulez mais avec une police comme vous le souhaitez mais là ça fonctionne alors la dernière chose qui va nous rester à voir dans cette première partie hein, du player c'est qu'on a pu voir ici qu'on va à un moment sortir euh, ici de la zone donc on peut pas normalement sortir de cette zone donc là ce qu'on va faire, on va utiliser tout simplement un collider des colliders, donc on va commencer déjà par s'occuper euh, de notre player on va lui mettre un collider donc lui ça va être un circle collider 2D Normalement, il devrait s'adapter, et comme on peut le voir autour de mon cercle, donc il n'y a pas de souci. Euh, ensuite, au niveau de ma grille, je vais ajouter ici un Edge Collider. Alors, un Edge Collider 2D, c'est quoi On va zoomer, on peut voir que j'ai une ligne ici, et cette ligne, en fait, je vais pouvoir l'adapter sur ma grille. Alors, ce que je vais faire, je vais ici cliquer sur l'outil de dimensionnement et on peut voir que j'ai des points. Donc, j'ai des points et ces points, je vais pouvoir les adapter. Donc, je vais essayer de les positionner le plus correctement possible ici. Alors, il faudra zoomer. Hein. Euh, voilà. Et euh, les dé le, le déplacer, ce point, vous voyez, je clique et je peux le déplacer. Et je vais essayer de le mettre aux quatre coins correctement de mon cercle. Alors, vous pouvez voir que ce dernier point, en fait, ici, il va bientôt, pour un bien, il va être là-bas quelque part. Donc, on va le mettre là et on va étirer maintenant pour le positionner correctement. Voilà. Et on va créer un autre point ici. Comme ça, on aura nos, notre contour, en fait, tout simplement. Alors, on va, il faut essayer de faire ça le plus vraiment précisément possible. C'est pas forcément évident. Et le dernier point, on va faire, le, le faire rejoindre sur le premier. Voilà. Donc on a ici un euh, Edge Collider et maintenant euh, notre euh, cercle pour qu'il euh, il rentre en collision avec. Évidemment, ça ne suffira pas parce qu'il nous faut des Rigid Body. Si je fais ça comme ça, j'ai beau avoir des Colliders, je vais finir par passer au travers. Comme vous pouvez le voir, ça n'a aucun intérêt. Donc ce qu'on va faire au niveau de la grille, on va ajouter un Rigid Body 2D et évidemment je ne vais pas pouvoir le laisser comme ça parce que si je mets un body 2D, qu'est-ce qui se passe bah, boum, ça tombe, voilà donc ça ne fonctionne pas donc ce qu'il faudra faire ici, euh, lui on va le passer je pense que ça suffira en static, allez et au niveau de notre player, il nous faudra aussi un body pour la que la collision opère donc on va mettre un body 2D, mais là c'est pareil je vais avoir le même problème, si je fais play euh, bah, il va tomber, parce qu'il est soumis à la gravité Voyez Donc ça m'intéresse pas. Donc ce que je vais faire, euh, je vais couper ici euh, au niveau... Alors si j'enlève je le... la simulation, ça va pas fonctionner, vous allez voir. J'ai testé, euh, on va pas avoir de collision en fait. Voilà. Donc on va euh, gruger, on va ici laisser la simulation, et au niveau de la Gravity Scroll, on va mettre zéro, aucune gravité. gravité. Et là normalement j'ai mis une collision, vous allez voir que... Encore quelque chose qui peut être gênant, qui arrive parfois dans vos jeux, c'est qu'ici on a un tremblement. C'est normal, hein on force à rentrer dedans. Donc comment on peut gérer ça ben, Au niveau de notre script contrôleur, ici il suffira en fait de changer ici le void update et de passer ce code dans le fixed update, ce qui aura pour effet euh, de, vous allez voir, ne plus pro produire en fait cette collision répétitive. Voilà là ça fonctionne, on a quelque chose qui marche alors évidemment le sprite hein, et tout ça j'attends, j'espère que quelqu'un va me donner un sprite parce que ce serait bien euh, si vous voulez que ça aille plus loin, un petit sprite assez sympa, parce que c'est vrai qu'il est pas très beau alors si j'en ai pas avant le deuxième épisode si vous voulez en faire un faites-le, mais en tout cas là on peut voir que ça fonctionne, on est à ce qu'on veut déjà dans un premier temps on a un player qui fonctionne donc ici euh, pour le moment je vais appeler cette scène euh, game avec un G majuscule offline, voilà alors, je l'ai mis au niveau de la 7, voilà. Et euh, on va voir ensuite comment on peut faire. De toute façon, il y a pas mal de choses à faire avant de penser à partir euh, en, en, en, je dirais, en, en multiplayer avec une aide. Il faut déjà régler pas mal de choses, notamment ensuite voir les, les sprites, tout ça. Et on pourrait, alors la grille me semble assez grande... Oui, ça me semble assez sympa. Donc voilà, euh, qu qu'est-ce qu que ça peut donner, je dirais, avec Unity pour créer ce genre de jeu. Évidemment, on ne va pas coller au design et au graphique, on va se rapprocher le plus possible. En tout cas, l'idée ici, euh, ce n'est pas de recréer le jeu, mais c'est de vous montrer comment on peut opérer pour euh, faire ce genre de jeu. J'espère en tout cas... Que ça va vous plaire donc si c'est le cas surtout mettez un like si vous voulez que ça continue encore un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné évidemment je vous le dis à chaque fois mais abonnez vous ça vous permettra d'être informé des suites de la série euh, et donc moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo en fait la suite de cette série euh, consacrée à agarrio euh, agar.io pardon excusez moi euh, en tout cas j'espère que ça va vous plaire donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si quelqu'un euh, a un sprite un peu plus sympa parce que celui là je vais pas le garder il est vraiment moche mais en tout cas c'était pour vous montrer euh, comment ça fonctionnait donc ce serait sympa de me l'envoyer j'espère en tout cas que vous allez être réceptif et que je vais avoir des propositions donc ne traînez pas parce que si j'attaque l'épisode 2 ce serait assez embêtant de tout devoir reprendre évidemment donc voilà une première partie qui vous permet de voir comment on peut opérer pour faire le déplacement et mettre en place ce style de jeu et on va continuer par la suite il y a encore beaucoup de choses à voir comme vous avez pu le voir les pastilles à manger le score l'ui euh, et même euh, la gestion de la vitesse en fonction euh, de la grosseur euh, le faire grossir et on va même s'intéresser certainement par la suite au split et aussi à la touche du w pour donner la possibilité de, de perdre en fait du volume et de donner à manger aux autres joueurs le cas échéant alors je sais pas comment on va faire si on fait une scène offline je mettrai peut-être des joueurs avec une intelligence artificielle bien que ça me semble plus intéressant vraiment de s'intéresser à ça pour un jeu en, en multi sinon ça n'a pas grand intérêt donc on, je pense qu'on va s'occuper déjà de la base et ensuite on partira sur un multi avec une net. donc surtout si ça vous intéresse un petit like et je continue cette série assez rapidement voilà donc c'est tout surtout le petit pouce bleu n'hésitez pas à réagir à... et surtout abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye